Pourquoi ne parle-t-on pas ouvertement d'argent en Suisse Parce que cela risquerait de révéler ce qu'on nous cache. Les banques privées telles que UBS et Crédit Suisse créent 90 de notre argent. Électroniquement. À partir de rien. La plus grande partie de notre argent ne vient pas de notre banque nationale. Ce sont les banques privées qui la font. Par simple clic informatique. Et nous devons leur payer des intérêts pour ça. Les chiffres sur nos comptes ne sont pas du vrai argent, mais que des bons que l'on peut échanger contre de l'argent liquide. Si la banque fait faillite, ces bons ne sont plus bons à rien. Et l'argent de nos comptes disparaît, à moins de sauver la banque. Avec ton argent. Mais ce n'est pas tout. Les banques spéculent avec l'argent qu'elles font elles-mêmes. 80% de cet argent va directement dans les casinos financiers. Quand tout va bien, elles en récoltent d'énormes bénéfices. Et quand cela va mal, c'est aux contribuable à payer. Privatisation des bénéfices et collectivisation des pertes. Donc, non à la privatisation de notre argent. Non aux bulles financières. Oui à de l'argent sûr. Oui à des francs suisses que par la Banque nationale. Oui à l'initiative pleine.